Bonjour Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle des corps libérés de la renarde bouclée euh, des éditions First à la lumière des cartes 40 cartes pour découvrir, célébrer et aimer son corps Alors comme d'habitude on va regarder un petit peu le dos de la boîte Redécouvrir la beauté de votre corps Appropriez-vous le mouvement body positive et prenez conscience de l'importance de l'amour de soi avec cet oracle. Grâce à lui, vous pourrez déconstruire les normes et les standards pour libérer les vrais corps, ce que, parfois, on invisibilise. Chacune des 40 cartes magnifiquement illustrées a été créée dans le but de vous accompagner vers une relation bienveillante avec votre corps. Ces cartes sont des messages adressés par votre corps pour vous comprendre et apprendre à vous aimer, chaque jour davantage. Entrez dans la grande aventure de la célébration du corps et l'amour de soi. Donc là, on a un petit mot de l'auteur. Allez, on va ouvrir la boîte. Alors, j'ai dit donc aux éditions First, le prix c'est 22,95€. Alors, hop. Alors, le petit livret. Les corps libérés. Alors, sommaire, introduction, faites connaissance avec l'oracle, rituel de purification, fumigation de plantes, cristaux, fleurs de vie, pleine lune, intention et mantra. Comment cet oracle peut vous aider Les tirages, l'intention, le trio et l'étoile. Utilisation de l'oracle. Ensuite, on a les cartes. Et un petit carnet d'écriture. Carnet d'écriture. Alors, cet oracle. Donc, l'introduction. Je ne vais pas vous la lire. Faites connaissance avec l'oracle. Rituel de purification. Vous êtes désormais l'heureuse propriétaire de cet oracle de toutes les cartes qui les composent. Prenez le temps de faire connaissance, de le toucher, de regarder chaque carte. Peut-être serez-vous tout de suite attiré par certaines et vous aurez envie de les garder près de vous. Vous pourriez aussi être intimidé, ne pas oser défaire l'ordre du paquet tout de suite ou attendre d'avoir lu ce présent livré à l'entier. Donc on ne va pas le lire à l'entier... Mais euh, on va aller regarder par contre les cartes en détail. Vous pouvez prendre votre jeu bien à l'abri de son étui d'origine dans un pochon de votre choix. Sur une étagère dédiée, cachée dans une boîte. Il est important de le protéger de la lumière et de l'humidité pour conserver les couleurs intactes. Ah ouais. euh, dans la tradition des cartes divinatoires, vos jeux ont une énergie propre et sont intimement reliés à vous. Bon, ça... Celles qui ont l'habitude, on le sait. Rituel de purification. Fumigation de plantes. Par les cristaux. Un fleur de vie. Pleine lune. Ça, c'est toutes les techniques pour purifier ces cartes. Intention et mantra. Comment cet oracle peut vous aider Alors. Cet oracle étant lié à votre corps, il est important de vous écouter et de suivre vos envies car selon les périodes vous n'aurez pas les mêmes besoins de consulter votre oracle. Des moments de doute, de changement, une nouvelle saison ou le début d'un cycle menstruel peuvent influer sur votre relation aux cartes. Écoutez vous, suivez vos envies et laissez les cartes venir à vous. Vos tirages peuvent être de véritables moments d'introspection, une bulle pour prendre du temps, vous, afin de tendre l'oreille vers votre voix et votre boussole intérieure. Petit message de l'auteur. Euh, certaines personnes ne réfléchissent pas en amont et laissant le tirage donner une impulsion à leur journée ou révéler au sujet inconscient. D'autres, à contrario, ont besoin d'aborder un thème spécifique ou une question précise. Si tel est le cas... Mais qu'aucune démarche ne vous vient. Voici une liste non exhaustive de ce que vous pouvez formuler lors d'un tirage. De quoi mon corps a-t-il besoin aujourd'hui Que dois-je mettre en place pour m'aimer davantage Comment me défaire de mes blocages Quelles sont mes forces Quelles sont les insécurités qui m'empêchent d'avancer Alors, un petit texte sur les tirages. Donc l'intention, hein, en général c'est la carte du jour... Le trio, on commence à connaître, hein, présent, passé, futur. Et le tirage euh, a cinq cartes en étoile. Il permet d'apporter une vision d'ensemble. La première carte à gauche représente vos atouts, votre force. La deuxième à droite montre vos faiblesses ou des éléments qui vous bloquent. La troisième indique l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. La quatrième vous montre ce dont vous avez besoin. Et enfin, la cinquième mise au milieu apporte la synthèse du tirage. Donc, pour les adeptes, on connaît aussi. Alors, utilisation de l'oracle. Hum, Qu'est-ce que c'est hum, Cet oracle est désormais votre. Alors, surtout écoutez-vous et faites, -vous confiance, faites confiance à votre intuition. Cette dernière se manifeste par la spontanéité de vos choix et de vos pensées, plus de questions, des jugements, des préjugés parasitent vos décisions. Plus vous perdez en puissance sur les messages des cartes choisies, cette intuition, cette petite voix intérieure, peut être irrationnelle, mais elle est votre meilleur allié. Elle vous guidera dans ce qui sera le plus juste et le plus en adéquation avec vos besoins profonds. Alors, qu'est-ce qu'il dit Cet oracle ne prédira pas votre avenir et ne vous apportera pas une vérité absolue. Voyez-le plutôt comme le messager de vos besoins inconscients. Votre corps et votre cœur vous parlent à travers le choix des cartes. Il n'y a pas de hasard, car chaque carte vous est destinée. Elles sont toutes les possibilités d'action et de réflexion. Vous pouvez suivre les exemples de combinaisons de cartes données précédemment ou choisir une méthode de tirage bien à vous. Vous pouvez lire les interprétations dédiées à chaque carte si vous le souhaitez ou seulement pour certaines. Faites toujours ce qui vous semble juste et ce qui vous vient naturellement. Observez les dessins et accueillez la première pensée qui vous traverse. Ce que vous ressentez est plus important encore que les descriptifs du livret. Chaque carte fait appel à votre ressenti, votre histoire, vos expériences. Elles peuvent en cela être interprétées différemment en fonction de la personne qui les tire. C'est en quelque sorte vous qui insufflez votre propre magie. Voilà, et ensuite on a le détail des cartes. Allez, on va aller voir le détail des cartes et on reviendra sur le livret. Je vais vous mettre un petit support et puis on va regarder ça de plus près. Donc on se retrouve pour la visualisation des cartes en détail. Donc en fait, au bas, il y a une petite phrase que je vais vous lire à chaque passage de carte. Ce que j'ai essayé de vous mettre au plus près. Donc la puissance. Je possède en moi une force incroyable. Je m'autorise à porter un regard indulgent sur moi-même. Je garde le cap sur mes objectifs. J'ai le droit de demander de l'aide. Je visualise mon futur moi. Je suis mon propre éclat. Je regarde le chemin parcouru. Je suis magnifique tel que je suis. Je sais que tout arrive au bon moment. J'ai le droit de prendre du temps pour moi. J'ose dire non. J'accueille le négatif et appelle la lumière. Je suis importante et nécessaire. Je m'autorise une pause dans le changement. Mon corps, mes choix. Mes différences me rendent extraordinaire. Je rends hommage à tout mon être. Je peux dépasser mes propres limites. Je suis la seule à savoir ce qui est bon pour moi. Je suis mon âme sœur. Je m'entoure de personnes qui me veulent du bien. J'ai le droit et je mérite le bonheur. Les chiffres ne me définissent pas. Une balance. Je me réconcilie avec moi-même. Je me dis des mots d'amour. Je m'accepte aujourd'hui pour m'aimer demain. Je fais de mon mieux et c'est déjà beaucoup. Je porte les vêtements que je veux. Je laisse le passé au passé. J'écoute mes peurs et je les respecte. J'écoute ma musique intérieure et je suis mon propre rythme. Je m'accorde toute ma confiance. Mes complexes peuvent exister. Je suis fière de moi-même. J'ose regarder dans le miroir. Mon corps a besoin de se réjouir avec ses J'apprends à écouter mes émotions et à leur faire confiance. Le temps passe et je le savoure. Je suis reconnaissante envers moi-même. Et la dernière, je fais ce qui me rend heureuse. Ou heureux. Voilà, on a fait un petit visionnage des cartes, alors hop, je vous montre le dos, la tranche orange mat. Donc on se retrouve, on a fait un petit visionnage de toutes les cartes, euh, regardez comme elles sont jolies, j'ai pas eu le temps de les montrer un gris brillant euh, et euh, la tranche regardez hop orange mat orange euh, presque fluo on voit pas trop euh, très très joli c'est très sympa les cartes ont une bonne taille quand même elles sont assez pas très épaisses on va dire mat c'est pas glossy alors, on va se faire un petit tirage et puis on va aller voir la définition dans le livre. Alors, elles sont neuves, j'espère que... Hop, c'est parti. Légitimité. J'ai le droit et je mérite le bonheur. Allez, on va aller voir ce que dit le livre. Sur la légitimité, donc là, il n'y a pas de numéro sur la carte, du coup, c'est par ordre alphabétique, non ou oh, va falloir que je le trouve, c'est même pas par ordre alphabétique. Alors, bon. Ah, légitimité. Alors, qu'est-ce que nous dit le guide Lorsque notre confiance en nous est mise à mal, lorsque nous ne sentons pas à l'aise dans notre corps, nous pensons à tort que nous n'avons pas le droit au bonheur ou de faire ce qui nous fait vibrer. Comme si une fatalité s'était installée et que nous nous confortions dans les idées reçues et les jugements sur nous-mêmes. Vous pensez que vous êtes trop, pas assez, moins que, mais c'est faux. Vous avez le droit de vous réaliser, d'être heureuse, d'être bien dans vos baskets, vous êtes aussi légitime que quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de vivre des expériences incroyables. Vous avez le droit de vivre de votre passion. Vous avez le droit de choisir tout ce qui peut vous épanouir. Alors, trois petits... Vous méritez de vivre des choses extraordinaires. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. N'attendez pas la validation des autres pour vivre votre vie. Alors, le petit conseil, lorsque vous doutez de votre légitimité, répétez-vous, j'ai le droit de, et osez. Voilà, c'était la définition pour la carte légitimité. J'ai le droit de, et je mérite le bonheur. Voilà, un petit oracle. Alors, euh, on ne va pas passer toutes les cartes en revue, mais euh, ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin de chaque carte, vous avez un petit conseil Voilà, le petit conseil à la fin de chaque carte. Je suis mon âme-sœur. Alors, euh, je voulais revenir... Euh, non, pas là-dessus. Semble on lu. Non, l'introduction, je ne vais pas la spoiler. Christophe, l'art de vie, les tirages. Intention et mantra. Non, ben bah écoute, on en fait le tour, hein. Voilà. Ben, je vous souhaite de bons tirages avec euh, cet oracle très joli, sympa. Oracle des corps libérés. Voilà. Voilà. Ben, moi je vous dis bon tirage et à bientôt.